Pour euh, renommer un dossier ou un fichier, on fait un clic droit dessus, on sélectionne renommer et on peut taper un nouveau nom. Une fois qu'on a mis le, le nom qu'on souhaitait, on clique sur renommer et l'élément a changé de, de nom.